C'est Winman, content de vous voir. Aujourd'hui on fait la review d'un cannabis que j'ai fait pousser. La variété, c'est une variété mystère que j'ai moi-même euh, baptisé le X3. Toujours content de vous voir, merci à mes fidèles abonnés de suivre mes vidéos. On est au marathon du mois d'avril. 30 vidéos dans le mois. J'espère que vous allez écouter les 30 vidéos avec des pouces en l'air et des commentaires. Le fameux X3, écoutez, euh, c'est une graine de cannabis que j'ai trouvée dans un sac Ziploc. Dans le fond de mon tiroir, c'était plein de graines de cannabis variées euh, que je connaissais pas euh, du tout, du tout la variété. Euh, j'ai fumé pendant 10 années du M39. Par la suite, j'ai changé de pusher et les cannabis changeaient pas mal souvent de variété. Avec euh, Des fois, je connaissais pas les noms. Les pocheurs n'avaient pas de nom à leur variété. Donc j'ai fait pousser ça avec euh, d'autres graines de Ripper Seed, euh, un ancien plan de Barnes Farm. Euh, et on fera plus ça. On fera plus ça. Euh, je vous suggère fortement euh, de dépenser 10, 15, 20 dollars la graine de cannabis pour savoir ce que ce qui en est. Euh, parce que là ici c'était vraiment un billet de loterie, un billet de loterie. Donc euh, on était excités au départ. On était excités au départ, un peu d'adrénaline. Mais aussitôt que ça a commencé à fleurir, fleurir qu'on a commencé à sentir les arômes euh, du fameux X3, la magie est partie. La magie est partie. Euh, ça sent un peu le café. Café, euh, vous allez me dire, il y en a qui aiment le café. Même pff, chocolat café. Je sais, il y en a qui sont excités en ce moment. Euh, Peut-être, j'en ai jamais fumé encore. J'en ai jamais fumé encore. Écoutez, j'ai fumé mon 64 grammes de doji, 63 grammes de GMO Animal Cookie. Euh, J'aime pas le café. Puis il a évolué. Il a évolué euh, dans le pot. Euh, vous savez, le curing, c'est vraiment important. Ça fait euh, vraiment un changement au goût. Euh, je vous montre ça à la caméra. Après ça, on égraine ça. Je peux pas vous dire le taux de THC. Je peux pas vous dire c'est quoi les croisements des plantes. On n'a aucune information sur ce cannabis-là. Donc, euh, quand même, un, un, bon résultat pour, euh, pour ce qu'il en est, mais, cannabis ordinaire ou visuel, ordinaire, or, ordinaire bien, c'est, c'est, pas si pire que ça, mais, c'est l'arôme, l'arôme, il euh, y a pas de goût de couche, pas de goût de diesel, euh, y a pas de, je l'ai pas fumé encore, je l'ai pas égrené non plus, je l'ai pas égrené, est-ce qu'il va y avoir une surprise? J'en doute. J'en doute. Donc euh, j'ai été capable d'avoir là 65 grammes quand même. 65 grammes, euh, ça a été celui que j'ai fait le plus de grammes. N Oubliez pas, j'ai fait couper mon cannabis euh, deux, trois semaines d'avance. Problème de trips, problème de spider mite. Euh, on a coupé un peu plus rapidement, mais on n'aurait pas eu plus de grammes. Peut-être la finition aurait été un peu différente. Donc, je vous montre immédiatement la caméra, on fume ça et on enchaîne. Alright, on est avec le fameux X3, donc c'est à ça que ça ressemble. Euh, écoutez, le visuel est mieux que, que du, du bon, du bon select, la SQDC. J'ai parlé tantôt de l'arôme de café. Euh, J'ai quand même fait essayer ce cannabis-là à quelques de mes amis. Personne. Personne euh, a trouvé le X3 euh, extraordinaire. Euh, J'ai 6-7 variétés de cannabis présentement. Personne, euh, c'est leur préféré. Là. Même pas leur deuxième. Ça a été vraiment un peu... Euh, personne n'en a parlé. Personne n'a vraiment parlé de cette variété-là. Euh. Le monde est un petit peu indifférent. Donc c'est pas extraordinaire là, je vais zoomer, je vais enlever tout ça ici, je vais en prendre juste une et puis on va zoomer. Bon, on peut voir un peu les trichomes. Euh... Cocotte assez dense, l'humidité, j'ai assez d'humidité dans mes cocottes là. Je... je tiens un peu plus que 62, euh... je pense qu'on est à 65. Pourcentage d'humidité, il faut faire attention pour ne pas avoir de la moisissure dans votre contenant, pour ne pas vous faire jouer un tour. là, pas avoir de la moisissure là, sur un, un contenant comme ça, là. faites attention. Alright gang, on est de retour avec le fameux X3. Pour l'occasion, je vais utiliser un papier Winman. Et oui, pour ceux qui sont intéressés à avoir du papier Winman, venez me parler sur Instagram. Bientôt 2000 abonnés sur Instagram. Allez-vous être mon 2000 e abonné sur Instagram bientôt 6700 abonnés sur YouTube. Extraordinaire. Je suis vraiment, vraiment content. Donc, euh, on va grainer ça. Ah, Là-dessus, je, je viens de le casser. Caryophylane, man, oublie ça. Épicé. Euh, je... je quand je le sentais, je me peut-être qu'il y a du monde qui vont l'aimer, café, tout ça, mais aucun de mes amis l'a aimé. Euh, aucun de mes amis l'a aimé. Les gens ont vraiment aimé plus euh, le couche couche Ceux qui regardent les vidéos de women savent que je fais du couche couche euh, Ensuite le Gémeaux Animal Cookie et même le Glouki. Le Glouki qui est très très euh, fleuri euh, a été plus apprécié que le X3. Donc. Je vous suggère, si vous connaissez pas d'où provient votre graine de cannabis, c'est une perte de temps, c'est une perte d'espace. Hein? Si vous faites pousser quatre plans de cannabis, ben il y a un plan sur quatre que c'est vraiment un mystère. Euh, à moins qu'à chaque fois, à chaque fois que vous fumez du cannabis de votre pocheur, si vous l'aimez toujours, toujours, toujours, pardon, ben, faites-les pousser euh, vos graines de cannabis, mystère. Mais moi, souvent, souvent, j'ai pas aimé le cannabis de mes random pushers, mes pushers aléatoires. Ah, ça me tente pas de fumer ça, man. Ah, ça me tente pas, man. Ah, ah, man. Je te jure que ça me tente pas. Ah, oh, man, j'en vais deux puffs. Papier Winman! Ah, oh, man. Ah, c'est dégueulasse. <rire> Ouh! Ah! Ça sent quoi, si? Ah, c'est qu'il y a des odeurs, là-dedans, pareil, là. Un genre, de, de, de, dans fond, de fermentage, d un, un goût fort. Je sais pas, man. C'est effrayant. C'est effrayant. 420, hein? Le 20 avril. 420. Le quatrième mois, la 20e journée. Rassemblement hein, sur le Mont-Royal. On n'a pas été gâté les dernières années avec le COVID. Écrivez-moi dans les commentaires. Allez-vous être présents sur le Mont-Royal à Montréal. Le 20 avril à 4h20. On se rappelle, Winman avait été là il y a environ euh, deux ans, trois ans. Il y avait eu le groupe de musique qui s'était présenté. Euh... Oh, le petit groupe ne me revient pas, mais je sais que vous allez l'écrire dans la description. en bas. Le groupe de musique s'était pr présenté sur euh, le Mont-Royal au 420 il y a quelques années. C'était quand même une très bonne ambiance. là, euh... Très bonne ambiance quand même. Les anticipateurs, les anticipateurs étaient présents au 420. Ça avait donné vraiment beaucoup d'ambiance. Women avait beaucoup aimé les anticipateurs. Par contre, par contre, par contre, par contre, par contre, j'avais été vraiment un petit peu déçu, à la limite presque fâché, qu'ils fassent une chanson. Je le sais, je sais, je sais, mais j'aime pas ça qu'ils parle de cocaïne au 420. Euh, on parle de cannabis, légalisation... Euh, J'avais pas aimé qu'il fasse une chanson qui est très populaire, euh, qui, qui est très fun à écouter aussi. Mais je pense que c'était pas le moment de faire jouer cette chanson-là des anticipateurs là, qui parlaient beaucoup, beaucoup de poudre. On allume ça, X3. <coughs> X3, man, ça va être dégueulasse. Ça va être dégueulasse. Je le filmerai pas au complet. Hein. Je, je le filmerai pas au complet. Euh... Hey, c'est un gros joint là, c'est le papier Winman, c'est du papier 1 et 1 quart. Bon, le chat s'en mêle. Alright, gang! C'est parti! Je me sacrifie pour vous. C'est bizarre, là. C'est bizarre. Je l'aime pas, là, mais il est moins pire que je pensais. ok? Mais... Euh... Il y a beaucoup de goût. C'est bizarre. Il y a beaucoup de goût. Et hey, je me demande, c'est quoi, man Et hey, que je me demande, c'est quoi? j'ai fumé beaucoup de M39, j'ai fumé beaucoup de Blue Dreams. je ne pensais pas que ce soit du Blue Dream. en tout cas, on ne le saura pas, peu importe ce qu'on dit, peu importe ce qu'on dit, on ne le saura pas, donc, euh, je n'ai pas conservé de bouture de ça, je n'ai pas rien conservé, donc, euh, si vous me croisez euh, au 420, euh, je pense que je vais vous donner une cocotte de X3, je pense que je vais euh, m'amener ça dans un sac Ziploc, puis si vous êtes mon ami, eh bien, je vais vous en donner, donner du X3, je l'avais dit, euh, je l'avais déjà dit, je ne me tente pas de fumer ça du X3, euh, donc ça va être à donner, je vais vous donner une cocotte, amenez votre grinder, hein. je ne commencerai pas à rouler vos joints pour vous, au 420, donc j'espère me présenter, je vais me présenter au 420 sur le Mont-Royal, j'espère que vous allez être présents, euh, moment, moment de paix, moment de rassembleur, euh, tous les gens qui fument le cannabis vont être là, donc, euh, on va être toutes des amis euh, pour cette journée spéciale. Donc, je vais quand même fumer quelques puffs encore de mon joint ici X3. Je vais continuer à regarder la game de hockey. Et puis, on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas, 30 vidéos dans le mois d'avril. Et puis, il y a déjà une autre vidéo qui s'en vient ce soir. J'espère que vous allez l'écouter. Et on se couche. On se couche tard ce soir. Ciao, gang!